Bon, Sabine. Alors ça fait quelques mois que vous avez annoncé le concept de l'entreprise libérée et puis... Euh Des changements majeurs, je ne sais pas si on peut dire majeurs, mais euh, beaucoup de petites initiatives qui se prennent, euh, qui avaient plus de difficultés à se mettre en branle euh, auparavant. Fait que, euh, oui, mais je pense que des changements majeurs vont s'en venir éventuellement. Moi, vous les est à être changé parce que tu as un, un poste de gestionnaire euh, à l'heure actuelle. Parle-moi un petit peu de ton poste, quel qu'il était, et euh, comment tu le vois euh, pour la suite? Hein? Ouais, ben. En j'avais le poste de vice-président R&D et service clientèle et ingénierie. Donc, j'avais une équipe euh, d'une quinzaine de personnes. Maintenant, je me retrouve un collaborateur comme tous mes collègues. Donc, euh, effectivement, j'ai eu à repenser euh, mon rôle dans l'organisation. C'est sûr que ça amène euh, plein d'opportunités, je pense, pour moi, mais pour plein d'autres individus aussi. À, à, ça amène des opportunités dans le fond à définir comment on veut aider les collaborateurs, comment on veut aider les client et l'UMCA dans le, le changement. Individuellement, ça amène des belles opportunités aussi là, de, de, de faire un peu plus ce qui nous attire, ce qui est euh, fondamentalement notre personnalité. Là. On peut rentrer dans ces rôles-là, euh, on peut se permettre de rêver à redéfinir notre rôle dans l'entreprise libérée. Pourquoi tu as un rôle qui est plus de coach? Hein? Oui, là, effectivement. Très tôt, j'ai commencé à lire sur l'entreprise libérée. J'ai compris rapidement les concepts. Euh, ça m'a vraiment beaucoup attiré. Puis, euh, effectivement, je pense que je suis une bonne personne pour être un coach dans l'organisation. Est-ce que dans euh, l'équipe, il y a des gens qui ont émergé naturellement comme des leaders hein, depuis la mise en place? des forces dormantes qui là, est, qui éclosent. Euh, c'est très intéressant de voir ça aller. Euh, des gens, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui vont euh, prendre des rôles de plus en plus importants dans l'organisation. Est-ce que euh, passer de vice-président à collaborateur, est-ce que c'est difficile? Bien, pour moi, ça n'a pas été tant difficile parce que c'était ma première expérience comme gestionnaire d'avoir des employés à ma, sous ma gouverne. Donc, je, ça n'a pas été très compliqué pour moi de me défaire de ce lien-là que je n'avais pas, pas ce lien-là depuis plusieurs années. Donc, euh, euh, oui, ça a été assez facile pour moi. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. Et ça demande énormément de, de, de, de... travail sur son équipe. Les... Oui, oui, ouais, effectivement. Il faut euh, ça, se détacher du roulier puis voir les autres comme des collègues et non plus des employés. Donc euh, ça change la façon de les approcher, de les coacher, euh, de leur donner des instructions pour plus leur demander leur avis. Oui, non, mais je trouve ça intéressant comme approche parce que ça va mobiliser les gens. Plus ça vient d'eux, euh, plus on peut penser qu'ils vont être autonomes rapidement et qu'ils vont bien faire les choses pour les bonnes raisons. Euh, il y avait des, des barrières, je dirais, euh, auparavant. Euh, ces barrières-là sont passablement tombées. C'est pas clair dans la tête de tout le monde encore qu'il n'y a plus de barrières. Mais plusieurs ont, ont rapidement découvert qu'il n'y avait plus de barrières. Donc ça leur a permis d'aller chercher l'information eux-mêmes aux bonnes personnes. Euh, donc ça, ça rend la, la diffusion de l'information beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, merci beaucoup Eric, merci pour ton témoignage et puis euh, on va se revoir d'ici peu. Il euh, y a des ateliers euh, qui se font régulièrement, il y a, des, y a des, ouais. des, des comités qui sont en place. puis, on verra aussi faire une petite vidéo dans quelques semaines, quelques mois voir comment ça avance, comment ça évolue parce que euh, vous restez quand même pour la plupart des chefs d'entreprise qui sont dans le mode traditionnel comme des gens un peu particuliers, bizarres. Comment une entreprise peut fonctionner sans hiérarchie euh, euh, ça, ça, ça laisse beaucoup de gens perplexes, donc euh, on viendra vous poser des questions en France. Hein? Oui, c'est bien. bien. Je le vois très bien euh, se mettre en place. C'est sûr que ça va prendre la responsabilisation des individus qui ont encore un petit peu à mettre en place. Les gens comprennent bien euh, les 3C, là, euh, clients, euh, compagnie, collaborateurs, puis les responsabiliser là-dessus là, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Merci Eric. Ça fait plaisir.